Hello la Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et j'espère qu'on n'entend pas trop le vent. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo, on est sur le parc, ça faisait très longtemps que j'avais pas tourné de vidéo Disneyland de Paris et euh, eh bien en 2019 je m'y mets donc j'attends vos avis en commentaire, vos idées etc. Aujourd'hui on se retrouve pour un concept particulier puisqu'on va faire une journée entièrement personnage. Il faut savoir que de base j'avais prévu euh, de faire les EMH, sauf que quand j'ai voulu me lever ça a donné ça pas l'heure je veux dormir non t'as raison clochette c'est l'heure de se lever allez on y va cette fois ci c'est la bonne du coup vous l'avez compris la Pixie Army, je suis partie me recoucher et donc là il est 10h30 et notre objectif de la journée c'est de faire un maximum de personnages possibles voir si en faisant ouverture fermeture on est capable de faire tous les personnages de la carte donc on a du pain sur la planche moi je vous dis et on a commencé du coup par l'application Liberty. c'est une application qui vous permet de réserver les personnages des Walt Disney Studios alors il faut savoir que Woody et ses amis sont disponibles qu'à partir de 14h donc là on a essayé de réserver ce qu'on a pu pour ce matin je voulais faire buzz d'éclair c'est le seul qui était complet et euh, quand j'avais réservé cet été, on pouvait réserver d'à peu près n'importe où, donc j'avais triché, j'avais réservé ça dans le RER. Sauf que, eh bien là, aujourd'hui, en fait, euh, bah, il faut être à Disneyland Paris pour pouvoir réserver. On vous emmène avec nous dans cette journée puisqu'il y a Laetitia et Xavier qui m'accompagnent et on y va direction le parc principal. Première étape du parc principal, prendre un plan avec les personnages. D'un côté, on a ceux du Disneyland Park et de l'autre, ceux du Walt Disney Studios. Notre stratégie à nous ce matin, c'est de ne pas passer par ceux de Main Street en premier mais plutôt d'aller vers ceux qui sont à Fantasyland, Adventureland, puisqu'ils restent généralement jusqu'à 13h, 13h45. Ça nous permettra d'être sûr d'avoir toutes ces photo-locations en priorité. Première étape, Winnie l'Ourson avec Laetitia et Xavier. C'est parti gros voilà. Voilà, et donc moi je vais faire euh, Boubou hein, avec mes oreilles de Lily Magic à Et il euh, y a quand même la queue hein, pour euh, voir Winnie. Ah, ouais. oh, même... il y a blanche là-bas, c'est ça a ah, Non, mais on est obligé d'y aller du coup. Hein. Bah, attends, parce qu'elle est repartie. My là. favorite. Ah. ah, elle a fait coucou Bah oui. Bon, bah au revoir, Manchetech. Oh, ben. Gaston Gaston Gaston, Gaston <rire> on vient de croiser Gaston et c'était beaucoup trop drôle On s'est tapé un, un bon délire quoi Voilà on a fait les fangirls, faut savoir que là il y a plein de personnages de sortie et on va aller voir après du coup au moulin puisqu'il y a Aurore et son prince C'est assez exceptionnel non Ouais il Faut savoir que c'est un spot quand même où on voit pas mal de personnages. Ouais, c'est discret, c'est assez caché quand même. Ouais. Mais là il y a du monde, je pense qu'ils les ont vus débarquer. Mais euh, du coup, euh, c'est notre prochain arrêt après Winnie parce qu'on est à deux ou trois personnes euh, d'aller voir euh, l'autre C'est vraiment une bonne zone si jamais vous voulez voir certains personnages alors ils sont pas là tous les jours pas là à plein d'horaires on sait pas exactement qui vient mais c'est un bon spot généralement pour rencontrer les princesses avec leur prince moi c'est la première fois que je rencontre un prince Disney donc je suis plutôt contente j'en ai pas encore dans ma collection même si bon j'ai pas très hâte de rencontrer Aurore vous vous en doutez bien hein Bonjour C'est ah, un honneur d'avoir rencontré d'autres deux, Est-ce que vous voulez qu'on passe en photo ouais. Alors il y a trois types de personnages que vous pouvez retrouver sur le parc. Donc Il y a les personnages en photo location fixe, comme celle du Mythe Mickey qui est juste ici. Vous avez également Dark Vador et euh, le pavillon des princesses. Ce sont des temps qui sont fixes, les personnages sont quasiment là de l'ouverture à la fermeture. Du coup, je vous conseille de privilégier ceux qui sont bouge sur le parc. Vous avez donc la deuxième catégorie de personnages ici si qui sont indiqués sur le plan que je vous ai montré en début de vidéo comme Alice et le Chapelier qui sont juste derrière. Oui ils sont baissés mais ils sont là. C'est ça. <rire> <rire> donc c'est des personnages qui ont des horaires fixes euh, Vous attendez à peu près entre une vingtaine et une trentaine de minutes en fonction du groupe qui est présent Mais il y a vraiment des interactions avec les personnages, ce sont des personnages physiques pour la plupart Sauf d'autres comme Winnie où vous ne parlez pas forcément Et la troisième catégorie ce sont donc les personnages un peu mystères euh, Comme Aurore et Philippe qu'on l'a pu voir tout à l'heure Et en fait ce sont des personnages dont on n'a aucune idée qui sortent donc là il faut juste avoir de la chance, tomber au bon moment. Mais le conseil que je peux vous donner en tant que fan Disney c'est de suivre certaines pages. Et euh, moi je pense par exemple à ED92 que je suis sur Twitter, qui indique tous les jours en fait les personnages qui sont présents, donc vous le savez le jour même. Mais si vous suivez les informations, ça vous permet de savoir qui est-ce que vous pouvez retrouver en temps et TikTok? A yeah. TikTok! Oh, that's amazing! Thank that's you! very That's very awesome! And oh, I have some pixie oh, oh, oh, the second story of the ride? Yes! And straight onto the morning! Exactly. Yeah. exactly! My friends call me They like, oh, are you Pixie. They do? Yeah, You're a real Pixie! Yes! Yeah. Yeah. Yeah. She, oh, no. yeah. She does have Pixie Jazz! Oh, that's wonderful! Yeah. <laughs> okay, so that, awesome. that means we have to do a photo when we look at the second story of the ride. Okay, oh. we'll come on in here and we're gonna look right up there. You ready? Yay! Here we go! Peter Pan, petit Xavier <rire> j'ai perdu tout <rire> et donc là on est en retard à la fois pour... oh là non mais alors cette séquence elle est incroyablement géniale <rire> Nous sommes à la bourre et à la fois pour voir Mickey et à la fois pour voir Spider-Man. Donc euh, on va voir si jamais on est accepté même en ayant du retard. Moi j'ai reçu trois textos quand même pour me dire que Mickey nous attendait donc. Euh, mais moi j'ai rien reçu par contre. <rire> voilà. Donc on va croiser les doigts très fort, on va tester ça pour vous, vous verrez ça dans le vlog. C'est pas C'est Ouais. 45, je que la Pixie Army, on se trouve actuellement dans une zone un petit peu calme des Walt Disney Studios puisqu'il s'agit de la zone qui est juste à côté de l'attraction Crush Coaster et vous avez du coup la rencontre avec Mickey et Woody et ses amis On vient de rencontrer Mickey Mouse, c'était plutôt cool et en fait avec l'application La Liberty vous attendez pas du tout mais il faut bien télécharger l'application, choisir son créneau et vous allez recevoir tout plein d'alertes dans la journée vous disant combien de temps d'attente il vous reste et vous recevez un texto quand c'est votre tour voilà, et vous pouvez y aller seul ou en groupe après cette petite aparté, il est temps d'aller voir notre cher ami Spider-Man. Et on est à la bourre aussi, mais chut. Si vous ne le saviez pas, parce que moi j'ignorais, la photo location se trouve à côté de Disney Junior et à côté de Stitch. C'est entre les deux en fait. Je viens tout juste de rencontrer Spider-Man Line Bertie, on n'a pas beaucoup attendu, le problème c'est que Lucas ne parlait pas du tout français et ça m'a un peu cassé dans mon délire mais sinon il était très sympa, il a vraiment pris le temps avec nous. Je viens vous parler euh, du coup d'une information supplémentaire que j'ai réussi à attraper, euh, là actuellement c'est la saison de la force à Disneyland Paris et vous êtes beaucoup à vouloir faire des photos avec les stars. Il faut savoir que vous ne pouvez pas les faire pendant les spectacles Mais entre deux spectacles, il y a des enfants qui se baladent Et là, c'est le moment de faire des photos Et sinon, il y a également paquet qui a sa propre photo location Qui est gratuite, qui est juste à côté de Stitch Live Vous avez juste à passer à faire la file d'attente et à le rencontrer Et on retourne sur le parc principal pour enchaîner de nouvelles rencontres personnages Que la fortune Avec nous, la piscine <rires> ouais, parce que ça a avant, parce qu'on essaye d'interagir pour qu'il fasse la suite, sauf qu'il ne voilà, fait pas, pas la suite. Ouais, en fait, euh, là, on est tombé sur le pire méchant de l'histoire. C'était par contre un méchant, impressionnant, hein, Votre <rires> méchant, il est méchant on a pas la, la de merde <rires> <rires> Bon, donc là, Mickey, destination oh, bah, Mickey <rires> Fantomana Ouais. C'est très western, ça. Oh, sans blague Donc là, on se trouve à Fantasyland, la petite. N'importe quoi Mais alors n'importe quoi Ouais Ouais blanche neige Là on se trouve à Frontierland où on va rencontrer Mickey en tenue de fantôme Manor, j'allais dire Mickey le magicien, et temps que j'aille me recoucher, et on va passer par un message secret, oh le photo bombe. Et je vous emmène dans le passage pour pouvoir découvrir le Mickey magicien. En fait cette photo-location là elle est faite exclusivement pour les travaux de Phantom Manor on ne sait pas si après ça la zone sera réouverte au public et il euh, y a marqué rencontrer les personnages Disney donc il est possible qu'au moment où vous verrez cette vidéo ce soit un autre personnage mais en ce moment c'est Mickey Anthony Phantom Manor On vient donc d'aller voir Mickey qui avait pas trop d'interaction aujourd'hui et là on dans le fin fond de Frontierland juste à côté du Cowboy Cookout pour aller rencontrer Woody, sauf que petite surprise ce n'est pas Woody mais Jessie et moi je suis super contente parce que je n'ai pas encore eu de photo avec elle donc euh, trop bien, yeah. Si vous êtes comme moi et que vous avez envie de faire une journée personnage, je vous recommande vivement de regarder le plan parce qu'il y a des personnages qui ont des horaires décalés je pense notamment à Dark Vader mais là aussi Jessie qui finissait à 16h45, c'est quand même intéressant parce que ça vous permet d'organiser votre journée pour voir ce qui est prioritaire ou non, en fait on s'est vite rendu bon, compte qu'il était impossible de faire vraiment tous les personnages en une seule et même journée Ce qu'il faut donc faire c'est prioriser en fonction de vos priorités des personnages que vous voulez le plus faire dans la journée Donc voilà vous faites une liste, vous faites un top 3 voire un top 5 si vous décidez de faire vraiment des personnages Et après vous voyez en fonction de ce qui vous reste Bien ouais. Et là maintenant direction Discoveryland, alors on change ouais. complètement d'ambiance. Délocation de nos c'était très bien pardon. Hein oui c'est vrai. Ouais. Quentin ah, euh... ah, Il s'appelait Quentin, Quentin. Quentin, Quentin tu, oh, nous mis, hein. <rire> tu nous as grave mis tu nous as grave ambiancé. Yes. Yeah. <rire> bon maintenant direction Discoveryland. C'est quoi Discoveryland que... C'est euh, Dark Vador. Ah oui. Ah, on va voir ça. On va aller voir Papa Vador. Papa Vador. Oui Papa Vador. Apparemment il est.. Moi ouais, je l'aime le chie. On verra. Bonsoir. Vous, par ici. Bonjour. Je vois, votre loyauté va donc au d'ailleurs. Écartez-vous. C'est une place se les au je choisis, M. Mlador. Je suis un peu méchant. Je suis Regardez par ici. Très bien. On utilise la force comme M. Mlador. <rire> <rire> <rire> <rire> Vraiment excellent. Allez. L'Empire vous remercie de votre soutien. Waouh! <rire> c'est froid comme en genre. Ah, bah en même temps, c'est un méchant, hein. Euh... Là, ouais. Et puis, genre, la casse-mandeur. Il c'est Mais, Mais il parlait bien et tout, hein. Non, il est bien. Franchement, c'est cool. Ouais. Ça ouais. A vraiment l'impression ouais. d'être dans le film, en fait. Oh ouais. C'est une rencontre euh, impressionnante comme quand t'as impressionné devant... Euh... C est... C est... Bah t'as rencontré le vrai quoi Ouais c'est assez... ça C'est une rencontre assez immersive Ça c'est fait Il est 16h52, le pavillon des princesses ferme à 17h30 et on y va à la rencontre d'Ariel Thank you for coming to, to, to, to, to see me and have a great day! Oh yes! Aww. Thank you, thank you, nice to meet you! <laughs> nice to see you too, pink hair! <laughs> Goodbye for now! Can to you the camera? Can you do the what? It's a new machine, you don't know. Oh, Gatch and the Gizmos? Yeah. I have plenty of those, I collect them. Um, hi, it's Ariel, I hope I can meet all of you one day. Oh, five! Yes, it's so food. Dernière rencontre avec Ariel qui parlait intégralement ouais. en anglais mais on l'a bien comprise. Elle parlait très bien et un mot est Très contente. Ouais et en plus le petit bonus c'est que bah, déjà ils n'avaient jamais fait le pavillon des princesses. On ouais, jamais. Non magnifique. <rire> Franchement la fille d'attente est top. Ouais. Et euh, alors là, Ariel qu'on a eu. Génial. Ouais, wow, et même magnifique. Elle joue très bien son rôle. Et l'avantage supplémentaire, c'est qu'on a fait beaucoup moins de 45 minutes de queue. Oh, oh, oui. oui. ouais. oh, on a il, fait, fait 20-25 minutes. On est arrivé vers 17h30. Ouais. Mmh, et puis, ça. Coup, et ouais. 17h30, on a terminé. On n'a pas fait tous les personnages du coup de la Sach, ouais. sachant au final, plus... on... ouais, voilà. Mmh, Donc, ouais, sachant qu'au qu final, si on vient... Euh... Allez au tout début de la journée qu'on part vraiment à la fin, on peut faire. Euh, si on fait les euh, EMH je je pense max on peut de... monter à 15 en période creuse, on ne peut pas oui. aller au-dessus. Mmh. Euh, après franchement, je pense que si vous êtes vraiment fan de personnages, vous pouvez faire que ça un séjour de deux jours, je pense que c'est approprié pour oui. tout Il oui. faut tout faire, ça rend vous. Sachant qu'il y a en plus des personnages que vous avez en double, par exemple Mickey, euh, oui. on aurait pu rencontrer Ami Mickey aussi, on l'a pas fait. on, on l'a rencontré en manœuvre et en version normale. Donc il y a quand même moyen de s'arranger quoi. Puis aussi il y a d'autres façons de voir les personnages. Hein. Il oui. Circule aussi oui. dans le parc. C'est vrai. C'est vrai, on en a quand même projeté quelques uns C'est toi dans le matin. Voilà. Oui. Et euh, bien évidemment, si vous n'êtes pas à l'aise avec les, la possibilité des personnages, vous avez également les parades. Bon, il y a plein de personnages défilés entre fait, aussi piratées françaises, il euh, y a aussi Star Wars, mais il euh, y a surtout The Stars of the On voit euh, quand même ouais, pas de personnages, que ça correct. peut être quand même le bon plan voilà la de Serbie, j'espère que cette vidéo vous aura plu euh, J'espère que vous aussi ça vous aurez journée, Ouais, on a passé un bon moment N'hésitez pas à me donner dans les commentaires, les challenges ou les idées de défis, de trucs que vous aimeriez que je fasse en vidéo Avec mes petits conseils Et si vous avez des conseils à vous, n'hésitez pas également à les rajouter en commentaire et moi sur ce, je vous fais un gros bisou la vie servie. N'oubliez pas d'aimer, de, de commenter, de partager et surtout de vous abonner. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous, bisous.